Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à la bande dessinée et au manga avec Inkscape nous allons voir comment créer des cases alors là j'ai mis quelques repères vous voyez donc en haut il y a 10 mm entre chaque case, chaque bande pardon il y a 10 mm et entre ces deux cases il y a 5 mm et il y a 10 mm à gauche et 10 mm à droite nous allons maintenant tout de suite ouvrir un document que vous trouverez en bas de la vidéo ou sur le site qui s'appelle créer des cases pour la BD on clique sur ouvrir donc première chose à faire, on va bien activer ici le magnétisme. Alors le magnétisme par rapport à la page. On va également activer ici toutes ces petites options, nous en aurons besoin. On va sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc je clique dessus, je me mets à cet endroit là. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour avoir un, un carré parfait. Avec l'outil flèche noire, je vais maintenant pouvoir ici mettre une largeur de 10 mm. Avant ça, on va verrouiller de façon à conserver notre carré donc je mets 10, je valide j'aurais je euh, peut-être dû faire ça avant je vais supprimer d'abord ici le contour donc j'appuie sur Shift et sur la croix et je mets ici un petit fond noir en cliquant sur le petit carré noir donc vous voyez le fait d'avoir supprimé mon contour j'ai maintenant une longueur à 9,735 et une hauteur donc hop je retape 10 mm voilà maintenant je suis sûr d'avoir 10 mm de chaque côté donc je place correctement mon carré ici, je le duplique, CTRL-D, ou je peux également cliquer là-dessus, je le déplace pour le mettre ici en bas, voilà, correctement. J'ai maintenant sélectionné l'outil, encore une fois, créer des rectangles et des carrés, je me mets ici. Alors étant donné que j'ai activé ici tous ces paramètres de magnétisme, automatiquement, hop, mon coin de, va se mettre par rapport donc à l'autre petit carré. Donc je clique, je glisse. Je vais ici sur l'autre carré, je relâche et j'ai, vous voyez, mon premier rectangle qui est réalisé. Je vais pouvoir maintenant supprimer ici ces deux petits carrés. Hop. Je vais sélectionner à nouveau, créer des rectangles et des carrés et je vais faire deux bandes. Donc une première bande ici. Donc comme tout à l'heure, sans contour avec un fond, avec une hauteur de 10 mm. Je valide, je duplique. Pardon. ctrl D je déplace vers le bas donc à ce moment là on peut choisir euh, la taille un petit peu de, des bandes, bande du haut, bande du milieu bande du bas, je vais les faire un petit peu au pif, je vais laisser comme ça, c'est pas mal on va maintenant euh, dupliquer cet objet clac on va réduire sa hauteur à 5 mm voilà, je vais faire une petite rotation alors pour faire une rotation de cet objet il faut, vous voyez, Là, il est sélectionné, on a les flèches de, de transformation. Si je clique une deuxième fois, j'ai les flèches ici de, de rotation. Donc, je clique, pardon, je clique sur la flèche de rotation, je clique, je glisse, j'appuie sur contrôle. Donc là, je suis à 90 degrés et là, je suis à 75 degrés. Vous avez ici en bas, regardez là, vous avez des informations. Lorsque je tourne l'objet, voilà, là, on incrémente de 15. Et ici, on est impeccable. Donc, je place correctement cet objet. Alors je peux le placer par rapport, euh, bien au milieu par rapport à ma page. Donc pour cela je peux activer l'outil aligner et distribuer. Sélectionner ici page et l'aligner verticalement. Et vous voyez mon objet se place verticalement et centré par rapport à ma page. Tac, voilà. Je vais maintenant convertir ces objets en chemin. Donc pour cela je sélectionne. Pour sélectionner ces trois objets, soit on fait un petit rectangle de sélection. Soit j'appuie sur shift. Ce qui me permet d'additionner les objets entre eux. Donc je clique maintenant sur l'outil éditer les nœuds. Et je clique ici sur convertir les objets sélectionnés en chemin. Voilà. Ceci étant fait, ici je vais, euh, je vais créer deux petits nœuds. Donc je double clique, vous voyez, sur la petite ligne en rouge. Une fois là, une fois là. Ce qui me permet ici de faire un petit rectangle de sélection et de supprimer tout ça. J'ai maintenant des petites poignées, alors pour jouer avec les petites poignées, on se met ici sur le petit rond rouge, je clique, je glisse, et je rabats ma poignée comme ceci, de façon à faire disparaître, vous voyez, la petite forme qu'il y avait qui était moche. Donc pareil ici, je fais deux petits nœuds, Hop, je supprime ces deux, deux nœuds là, là j'ai une petite forme moche, donc en jouant avec les poignées, clac, je la fais disparaître. Donc ceci étant fait, je sélectionne maintenant ces objets, donc avec Shift, je les additionne et je vais aller dans Chemin et je fais Union. Maintenant je sélectionne ici donc, le grand rectangle de couleur, je sélectionne ici les bornes noires qui ont été unies et je vais dans Chemin et je fais Différence. Et vous voyez, on obtient tout de suite nos différentes cases on va maintenant aller dans chemin et on fait séparer de façon à avoir chaque case indépendante. Donc je vais maintenant bien sûr sélectionner toutes ces cases, les mettre en blanc et augmenter la taille du contour. Donc pour cela, alors soit on peut aller en bas, vous voyez, faire un clic droit et choisir un ou on peut aller ici dans la fenêtre fond et contour ou remplissage et contour, ça dépend de votre version d'Inkscape aller dans style de contour et mettre ici 1,5 par exemple Voilà. donc ceci étant fait on va pouvoir maintenant placer nos petits personnages donc je sélectionne mon Son Goku là clac, je le place à cet endroit là à peu près alors je vais, là maintenant je vais désactiver le magnétisme parce que ça va m'embêter euh, je place cet objet au premier plan vous voyez donc en cliquant là dessus je sélectionne ma case de fond et je vais la dupliquer clac dupliquer alors non, c'est pas dupliquer du tout, ça, ça c'est groupé. Alors excusez-moi, CTRL Z. Je sélectionne ma case de fond et je vais la... Je vais même pas la dupliquer, je vais la cloner. Donc ALT D. Je sélectionne mon Son goku Alors mon Son goku ma case, avec SHIFT. Et on va dans objet, découpe, définir une découpe. Où on aurait pu faire CTRL Z. Clac. Clac, clic droit, définir une découpe. Maintenant, nous sélectionnons cet objet. Nous le plaçons ici. Donc comme tout à l'heure, on va le placer au premier plan. Voilà. On va agrandir un petit peu tout ça. Ouais, c'est pas mal. Je sélectionne mon fond ici. Alors non, je vais le laisser exprès petit pour vous montrer une astuce. Donc voilà, je sélectionne ma case, je la clone. Et je ne peux pas sélectionner, ou c'est un peu difficile de sélectionner l'objet qui se trouve derrière. Donc on peut passer ici en mode d'affichage contour. Ce qui permet de sélectionner le personnage. Avec Shift, je sélectionne ma case qui est clonée, bien sûr. Clic droit et définir une découpe. Et on s'aperçoit que la découpe a été créée parce qu'elle devient verte. Donc je, repose, je repasse pardon, en mode d'affichage normal. Voilà. Alors là, ce n'est pas flagrant hein, que le personnage est bien inscrit dans une découpe. Par contre, si je double-clique... Donc là, on a groupe de deux objets découpés. Si je double-clique, je rentre dans, mon, dans ma découpe. Et je peux maintenant, alors il faut bien sélectionner les deux objets. Je peux maintenant, vous voyez, déplacer. Et on voit qu'il est bien dans la découpe. Je vais me mettre un peu comme ça. Allez, le petit visage, on le place devant. On sélectionne la case, on la clone. Elle vient se placer devant tous nos objets. On sélectionne le visage, clic droit définir une découpe alors l'avantage de, de, de créer un clone hein, pour pour faire la découpe c'est que je peux modifier maintenant vous voyez cette case là étant donné que la découpe est clonée eh bien vous voyez automatiquement mon personnage reste dans la découpe et la découpe suit les dimensions de ma case donc ça ça peut être très pratique voilà alors ctrl z je reviens comme ceci donc je sélectionne cet objet je le place ici alors on n'oublie pas de le placer au premier plan alors comme tout à l'heure on va passer en mode d'affichage contour pour pouvoir sélectionner notre case la cloner alors cloner c'est ici ou alt d ou alors on peut aller également dans édition cloner créer un clone on sélectionne notre paysage Clic droit, définir une découpe. Ouais, C'est devenu vert. Il y a la découpe qui a été créée. On passe en mode d'affichage normal. Et voici. Alors, hop, Je double clique pour rentrer et pour déplacer un petit peu mon paysage. Alors, je m'amusais à le faire tourner. Voici pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Euh, je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.